Donc euh, bonjour. Bonjour, <rire> et bienvenue bonjour. sur cette table ronde bonjour. de l'idée au produit. Euh, donc euh, avec nous, euh, donc, il y a Broussaille, Aldo Papacoda, Olivier Sanfilippo, Guillaume Tavernier, et moi-même, l'Alex Andrea. Alors, <rire> c'est très assuré chez moi, donc je vais peut-être avoir des petits problèmes pour tous vous entendre. Euh, je vous propose de commencer peut-être par vous présenter un peu et dire un petit peu ce que vous avez créé pour pouvoir ensuite parler justement de cette idée de base jusqu'à arriver au produit. Euh, on commence par Broussaille euh, ouf. Euh, moi je suis une ancienne du jeu de rôle j'étais euh, au départ euh, j'écrivais pas mal d'articles à l'âge d'or du jeu de rôle puis je me suis tourné vers euh, une production plus personnelle et euh, ben j'ai sorti euh, dans le commerce euh, Alors, qui sont disponibles deux jeux de rôle Oui, euh, qui sont euh, terre suspendue et euh, plus récemment j'ai oublié le titre <rire> c'est pitoyable voilà. <rire> C'est vrai que c'est moche. <rire> voilà. Donc, un jeu plus d'ambiance, en fait. Et je travaille actuellement, enfin, en parallèle, sur d'autres projets aussi qui ne sont pas sortis. Donc, euh, Guillaume Tavernier, je suis, je suis illustrateur et j'ai créé, il y a de ça trois ans, une, une petite structure éditoriale d'architecture art pour, pour éditer bah, ce que je dessine. Il n'y a rien de plus simple. On n'est jamais mieux servi par soi-même, donc voilà. Je, je m'auto-édite et j'édite, euh, euh, je sors mes dessins. Et donc, euh, je travaille avec des auteurs pour construire les jeux et les parcours d'aventure, euh, créés au travers de d'architecture art. Je passe le relais. Allez, qui, qui prend la suite C'est moi, c'est ça Oui, c'est toi, Olivier. Moi, ouais. toi Alors, yes, bah, toi, moi, ouais. c'est Olivier Sanfilippo. Euh, on me connaît aussi sous le pseudo Akkaï. Euh, en fait, à la base, je suis illustrateur, puis je suis devenu cartographe et maintenant je suis auteur dans le milieu beaucoup du jeu de rôle, mais aussi en littérature un petit peu euh, et dans le jeu de société de manière euh, générale. Euh, alors en l'occurrence, j'ai tra travaillé sur pas mal de gammes hein, et pas mal de jeux, euh, avec Aldo, avec euh, plein de monde en fait, hein, et plusieurs éditeurs. Et actuellement, je, suis, enfin, je travaille sur mon jeu qui est l'Empire des Cerisiers. Voilà, et puis plein d'autres projets. Euh à droite et gauche. Des projets secrets Il y a des projets secrets, <rire> pas secrets, enfin il y a plein de choses <rire> en fait. <rire> moi c'est l'Alex Andrea. Euh, je suis illustratrice, principalement pour la jeunesse, autrice, et du coup bah, j'ai créé euh, des jeux, moi de société, pas jeux de rôle, hein, euh, un jeu de cartes qui s'appelle Prosperia. Je vous propose de partir sur la première question qui est comment est-ce que émerge la première idée, la première idée d'un jeu. Allez-y. Allez, de plein de manières différentes en fait. Je pense que ça dépend, enfin, euh, moi ça vient de, je vais, allez je vais commencer, je prends la parole. <rire> euh, bah, moi ça vient de d'une envie en règle générale. Euh, de plaisir et de passion euh, qui sont euh, connexes, et pas directement l'envie d'écrire un jeu à proprement parler en fait. Euh, disons que c'est plus ma créativité qui s'exprime à, euh, à travers le jeu de rôle par exemple. Donc ouais. ça peut être un tas de choses. Là, en l'occurrence, l'Empire des cerisiers, c'est mon amour du Japon, euh, et euh, c'est parti de, de cartes, enfin euh, c'est un petit univers que j'avais par exemple, hein, c'est pour prendre un exemple hein, qui est assez concret actuellement, euh, un petit univers que j'avais juste développé euh, pour des copains, euh, faire des parties euh, vite fait sur le pouce euh, dans un univers japonisant et où je pouvais glisser toutes mes inspi toutes mes envies. Et en fait, c'est resté de cause de... sur le côté en fait, hein, pendant des années. Et j'ai fait, euh, en 2016-2017, j'ai commencé à faire des cartes euh, en 3D ISO de petites villes, etc., pour, pour m'amuser, m'entraîner. Et en fait, finalement, euh, c'est parti de l'Empire des cerisiers Ça a ravivé euh, l'envie de refaire quelque chose là-dedans. Euh, et, euh, euh, et mon éditeur m'a suivi, plus que ce que j'avais prévu au départ. Et du coup, euh, voilà, ça a donné un jeu. Euh, bah, euh, oui, je rejoins complètement euh, Olivier. Alors, les autres... Enfin, parce que je rejoins Olivier dans le, la façon euh, dont... Il appréhende ça par le dessin. Moi, c'est d'abord des visuels et c'est exactement ça. En fait, avant, avant de développer le jeu, j'ai des images. Et on part des images avec des auteurs pour en faire quelque chose. Donc, c'est d'abord plein d'images que j'ai dans la tête, que, que je travaille avec des auteurs pour qu'on en fasse quelque chose. Mais c'est ça, c'est d'abord des, des cartes, des dessins. Bon, j'ai la, la même approche que Olivier. Alors, moi c'est un peu différent en fait, parce que je, comme je suis dans la pratique du jeu de rôle, ça vient souvent de partie en fait que je joue, en fait je joue à des jeux qui existent déjà dans le commerce, et puis à force de les patcher, parce il y a quelque chose qui me plaît pas, il y a quelque chose qui me convient pas et tout ça, j'en viens à réécrire le jeu de telle façon qu'au bout d'un moment il est tellement méconnaissable que je... Enfin, ce, ce serait très honteux de ma part de dire que je joue à ce jeu là même si euh, ça y ressemble lointainement, donc au bout d'un moment, je me dis bon, il faut peut-être que je dise que c'est pas c'est pas le jeu traditionnel comme on y joue. J'y joue à ma façon, donc je trouve en général un nom de projet que je garde ou pas, et souvent c'est souvent mes projets viennent de là, de, de jeux qui existent déjà et de beaucoup de, de pratiques, de choses que j'ai pas aimées dans la partie, de règles que j'ai modifiées, d'univers que j'ai rajouté ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, pour revenir justement sur le, le côté image, euh, c'est bon, il bon, n'y a pas que les images à proprement parler. Il y a aussi une envie, une envie d'ambiance et de, de de décor, de décorum euh, qui est pas forcément que visuel, mais en effet qui touche pas mal au visuel. Hein, J'avoue, c'est un peu mon, mon, mon péché mignon hein, quand même. Il y a aussi les, une question d'ambiance en fait. De j'ai envie de vivre. Enfin, euh, disons que tout ce qui tout ce qui euh, tout ce que j'ai envie de créer j'ai envie de le vivre aussi, c'est peut-être aussi pour ça que ça passe par le jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai envie de le mettre en scène, j'ai envie qu'on joue dedans euh, et qu'on l'explore pas simplement. Euh... Enfin, moi, je serais trop frustré d'écrire qu'un roman, en fait, par exemple, pour moi. Ah, oui, il faudrait qu'en plus je joue dans, mon, dans un roman. Bon, après, en plus de ne pas avoir absolument pas une plume qui qui me permette de pouvoir écrire un roman un jour. hein, Voilà. <rire> Mais je pense que oui, on, on a parlé on a, on a parlé d'images, mais c'est vrai que les, les images nous nourrissent aussi beaucoup, euh, je pense, euh, les inspirations, puisque enfin, quand on est dans un univers, c'est vrai, vrai que même si on fait, on peut créer pour certains ses propres images, hein, quand on a le talent d'être illustrateur, <rire> mais quand on n'est pas comme moi, euh, on s'inspire aussi beaucoup d'images de, de, qu'on voit, enfin, ici ou ailleurs. Je sais que les terres suspendues, ça me vient au départ d'un album de Valérian où il y avait cette espèce de. De d'îles qui flottaient dans l'espace, hein, qui s'appelle « Sur les terres truquées ». Euh, et je me suis dit « Tiens, ce serait marrant d'avoir une idée de multivers avec comme ça de, des, des îles qui flottent et qu'on puisse passer d'une ambiance euh, très différente l'une un, à l'autre ». Je m'étais dit « On pourrait on pourrait comme ça avoir une partie de vampire, une partie de science-fiction et tout ça, sans qu'il y ait de, de rupture dans le continuum de l'univers ». Et puis bah, c'est devenu, devenu autre chose parce que ça évolue avec le temps et j'ai gardé cette idée comme ça de, de terre qui bouge et qui se déplace dans l'espace. Moi, moi j'ai quand même ce souci, c'est que je ne suis pas auteur, je n'écris pas, euh, j'écris pas, je sais pas bien, enfin je ne sais pas bien le faire. Et effectivement, euh, à chaque fois, ça part euh, de choses que je décide sont tout le temps des décors, des cartes, des plans. Et en fait, je vais taper à la porte des auteurs en leur disant euh, « Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu pourrais écrire un petit truc autour de ça ?» Et puis là, on part sur des ping-pong, euh, euh, ils me font modifier des choses, je leur, impose, euh, enfin, où je leur propose, je n'impose pas. Hein. Et, euh, si Jérôme m'entendait, euh, je, je leur propose des choses. Et, euh, et puis, euh, bah, voilà, après, c'est une envie, euh, il faut qu'elle soit commune, il faut qu'on ait euh, cette envie semble développer quelque chose, mais c'est vrai que souvent les auteurs, pour d'architecture art, hein, bien sûr, parce que euh, c'est ça, je, je dessine des choses qui me font plaisir, et ensuite je demande d'habiller tout ça et de créer quelque chose autrement. Alors, je pense que pour les auteurs, euh, je sais que Géraud, il aime assez travailler comme ça, parce qu'il euh, bah, peut bondir sur ce que je dessine, euh, il trouve ça assez agréable de, de s'y prendre de cette façon-là. Peut-être que tous les auteurs, il y en a, ça les briderait, Peut-être que de partir d'un dessin pour imaginer quelque chose, on pourrait se sentir un peu bridé et, et pas être complètement maître de tout ça. Mais je sais avec Géraud, ça fonctionne bien ce, ce système. Mais je pense qu'il y a un aller-retour entre de toute manière. Moi, je sais que les différents illustrateurs avec lesquels j'ai travaillé, en fait, le, les, les illustrations nourrissent l'univers et ainsi de suite parce qu'il et... en fait, y, y a un aller-retour constant. Parce que en fait, on... Enfin, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que quand on est sur des projets dans le long terme, on travaille avec un illustrateur pendant 3-4 ans. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un échange aussi qui fait qu'il n'y a pas d'immédiateté. En fait, de... Il n'y a pas d'immédiateté dans un projet. On ne peut pas réaliser un projet en, en deux semaines. Et c'est vrai que les allers-retours vont faire, vont, vont faire évoluer le projet aussi. C'est vrai. Euh, juste si vous voulez, pendant ce temps-là, parlez vous parler, moi, pour l'illustration et le jeu euh, oh. Sur mes deux jeux de société, j'ai fait ça différemment, j'en ai un que j'ai illustré, Prosperia, et j'en ai un que je n'ai ouais. pas illustré, euh, Nico, mm -hmm. Nicole de Nicolas Flamel, et en fait c'était beaucoup plus enrichissant pour moi d'avoir une autre illustratrice, Valériane Duvivier, et, et je rejoins ce que vous dites finalement pour le jeu de rôle, parce que pour le jeu de société, ça m'a beaucoup inspiré, euh, celle dont elle mettait en image, euh, les idées du jeu, les cartes, euh, etc. Et donc c'est vrai que le processus créatif n'était pas le même quand c'est moi qui illustre et quand c'est quelqu'un d'autre qui illustre, mmh. même pour un, une autre société. Alors, Alors a moi a... du, enfin il eu un peu, euh, moi j'ai toujours illustré quasiment pour euh, les autres en fait, mmh. Euh, mmh. et c'est arrivé. On avait fait un projet avec donc où j'avais appelé Aldo sur euh, et qui a vu qu a, on l'a coécrit en fait qui était un projet amateur mais qui a pris des circuits euh, pro. Enfin bon. C'était Sundani Zumura, un supplément pour euh, Légende des Cinq Anneaux. Et donc déjà là, c'était une première collab euh, qui était assez... Euh... Enfin, pour moi, c'était une première déjà de travailler, euh, d'illustrer mon propre projet, euh, mais en collaboration. Euh, et après avec l'Empire des Cerisiers, c'est vrai que ça a de travail d'illustrer de, et d'écrire. Alors c'est pareil, euh, je ne travaille pas tout seul sur l'Empire des Cerisiers, loin, loin, loin de là. Euh, même, le, même quand euh, il y a marqué moins hauteur, il y a tout un staff derrière qui relit, qui, qui corrige, qui, qui m'aide mm. beaucoup. Aldo, il le sait très bien, ça arrache les cheveux parfois. <rire> et... <rire> Donc voilà. <rire> ouais, voilà, la dernière elle était. <rire> voilà, a... c'est c'est c'est de ma faute en fait si, si, si Aldo perd ses cheveux et donc voilà donc euh... et puis bon en plus je peux pas me me priver euh, même sur euh... enfin dans l'empire des cerisiers je sais que Mathieu mon éditeur voulait que le livre de base soit soit écrit par moi en fait et par moi voilà euh, <rire> en sachant que derrière il y a il y a du monde qui qui vient à ma rescousse <rire> mais je pouvais pas ne faire euh... Un jeu entier en fait avec des suppléments tout ça sans faire participer euh, des copains et d'autres personnes. J'y arrive. En fait, au bout d'un moment, j'arrive arrive pas. Écrire tout seul, illustrer ben oui, tout non, seul, clair. faire ça dans mon coin. Même oui. si après il y a de la maquette, il y a du, il y a, il y a de la maquette, de la relecture, etc. Euh, C'est pour ça qu'il y a, il y a plein de, de scénarios qui ont été faits par les copains. Il euh, y a, il euh, y a un supplé a été écrit par deux copains aussi. Alors j'ai supervisé et tout. Hein. Et voilà, bon, après, en plus, il y a une question de, de quantité de boulot, quoi, parce que là, en l'occurrence, euh, ça faisait quatre bouquins à écrire euh, pour le crowdfunding euh, et à illustrer entièrement. Par contre, il n'y a que moi qui illustré, donc ça faisait beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, euh, <rire> voilà, quoi. Mais j'arrive pas à faire que moi tout seul, c'est pas, pas possible, J'arrive pas. Mmh. Surtout que tu as tout, tout illustré aussi. Entre les capacités hein, et les compétences. Hein. De quoi je... Comment Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Ouais, ouais, tout illustré, tout cartographier tout ça, ouais, c'est en effet, c'est un gros, gros boulot, quoi. Mais, ouais, ouais, donc, euh, en effet, enfin, euh, la créa originale, au bout d'un moment, enfin, le, le, comment dire, il y a l'impact qui est très personnel, le projet, euh, en tout cas, pour des projets perso, hein. euh, et après, par contre, l'émulation d'une équipe, c'est... C'est pas pareil, quoi. C'est, enfin, ça fournit de nouveaux, de nouveaux angles de, euh, des choses qu'on n'avait pas vues, euh, de nouveaux axes. Enfin, c'est, pour moi, c'est important, en fait. Ben, le jeu, de toute manière, reste une pratique collective. Donc, je pense que quand on ouais, commence ouais. Euh, dans une pratique collective avec des habitudes de pratique collective, c'est très difficile de travailler tout seul dans son coin euh, sans vraiment se, ce... enfin de sortir un, pro, enfin, un jeu qui soit, qui soit vraiment un produit d'une du, seule personne, en fait. Oui, puis au-delà même, fait. ne serait-ce que des compétences, quoi. Oui, oui, oui il y a oui, des oui, jeux solo aussi. Bravo, <rire> bravo. bravo oui. En fait, non, mais après, je ne suis, suis pas sur du jeu de rôle, je suis sur du jeu de Effectivement, euh, ça, je pense que ça change un peu les choses. Et Prosperia, le jeu de cartes, comme c'est juste un jeu de cartes, euh, lui, je l'ai vraiment fait intégralement toute seule, euh, le, dans sa structure, dans ses textes, dans ses illustrations, dans sa mise en page, parce que je suis aussi maquettiste. Et j'ai fait un financement participatif pour le faire édition l'édition. Euh, à part avoir effectivement du monde autour de moi pour relire les textes et corriger, euh, c'est essentiel d'avoir des correcteurs. Euh, mais, sinon, euh, mais sinon, pour le coup, c'était en solo, ce qui n'est pas le cas de l'école de Nicolas Flamel. Et sur du jeu de rôle, pour être holiste aussi, je comprends complètement ce que vous dites. Il y a des auteurs de jeux de rôle qui écrivent en ils font tout en fait, hein, genre Le groupe ou euh... oui. euh, Chapeau à eux quoi. Sur ton jeu moi Oui. Sur ton Liam... jeu de Alex, quand tu l'as testé, tu, tu l'as fait jouer, j'imagine, avant de lancer le, le... le financement. Tu l'as testé. C'est un jeu solo Ah non, attends, je me trompe peut-être. C'est un jeu solo ou c'est un jeu qui se joue à plusieurs euh, les deux, en fait, ils, tout seul en se tirant les cartes pour soi, on est sur un jeu quand oui. même de développement personnel. Euh, et on peut sinon aussi euh, l'utiliser en fait à plusieurs pour pouvoir échanger à partir des cartes qu'on a tirées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un jeu de société collectif, euh, malgré tout, non, il n'a ouais. pas été développé dans cette idée-là au départ. Ah d'accord, parce que quelquefois les playtests, je sais, sur Osterion, euh, quand on a commencé à le faire jouer, pourtant avec Géraud on avait eu beaucoup d'échanges, le jeu il s'est enrichi, euh, il y a des idées qu'on a abandonnées, d'autres qu'on a ajoutées mais au moment des playtests le jeu il est même pas fini parce qu'on l'a vu il a encore bougé quoi. On, on, quand on est censé avoir le jeu ultime et pas du tout et, et puis il y a des gars qui sont venus ça, ça marche ça ça ne marche pas ça et hop on a été obligé de ref remettre tout ça dans la moulinette et comme quoi d'avoir euh, plein de visions de, de joueurs c'est hyper important euh, parce que on, voilà on, on joue pas tous de la même manière voilà, c'était donc voilà, même les playtests, ça avait servi donc pour ton jeu de cartes, ça aurait pu être aussi ça le, le fait de passer en, en playtest, peut-être que ça t'a amené à faire des modifications sur des choses ou... Alors il a beaucoup été testé puisque comme je suis sur du jeu de société, moi je fonctionne avec des prototypes, ça faisait partie des questions que je vous proposais d'aborder, c'était est-ce que vous avez fait des panels de test, est-ce que vous avez fait des prototypes Moi en tout cas je suis passée par des prototypes et je suis d'accord que entre l'idée première, la manière dont on développe, les premiers tests, les prototypes, il y a une évolution. Et puis moi, en plus, pour l'école de Nicolas Flamel, l'éditeur derrière, qui lui-même a fait des tests et fait des modifications dans les règles, euh, il, y a, il y a tout un cheminement. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous Alors moi, les playtests, j'en ai fait, fait quelques-uns. Bon, moi, j'ai un jeu vraiment où j'ai dû faire playtester, hein, c'est l'Empire des cerisiers. Euh, après les autres, euh, j'ai participé éventuellement au playtest, mais ce n'était pas mon jeu à proprement parler, euh, ou c'est moi qui reprenais vraiment les retours pour modifier en conséquence. quoi. Euh, on en a fait quelques-uns hein, en interne par des groupes, des, des petites équipes euh, de potes autour ou de connaissances ou ce genre de choses. Euh, ça a amené... Alors, bon, moi, j'ai le système est particulier parce qu'il ouvre la porte, enfin, disons qu'il est assez... Il est très modulable, et justement, euh, pour que les MJ puissent customiser, euh, enlever ce qu'ils veulent, euh, et autres. Donc, même s'il y a un petit bug, euh, c'est pas grave, en fait, à proprement parler, dans le sens où, euh, très facilement, enfin, le but, c'est de pouvoir le corriger euh, euh, et de mettre le curseur comme on veut dans le système. Mais après, en effet, comme je disais, c'était au niveau de l'ambiance, euh, et moi, c'était plus, par exemple, sur le scénar du livre de base. Où, euh, où, où les playtests ont été le plus, euh, le plus important, en fait. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que je l'ai fait jouer plusieurs fois, d'autres personnes l'ont fait jouer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui, bah, quand, euh, qui pour moi, à l'écrit, euh, ça me semblait évident. Et en fait, euh, quand on voit que sur trois tables, bah, les, gens, pas, les joueurs passent complètement à côté alors que le MJ aborde les, fait jouer le Sénat, c'est qu'il y a un problème là. Si, si ça doit être évident, il faut que ça soit évident, euh, mm -hmm. etc. Et donc, ça m'a soit de rajouter des, des précisions enfin c'est plus sur l'aspect scénario moi que que j'ai qu'on pas que j'ai pas mal euh, modifié de choses et après bah, au, au niveau du système euh, bon moi c'est je suis pas je suis pas un grand amoureux du de la partie système hein. euh, <rire> mais disons que ouais on a plus fait des ajustements et, euh, avec il y avait avec Aldo Fabien enfin tout un et globalement on avait enfin c'est ce pas là où il y a eu le plus de modifications. En fait. mmh. Sachant que les playtests dans le reste... Ah, reste quelque chose de, de toujours assez compliqué, parce qu'en fait, c'est n'est pas un peu comme un jeu vidéo où on peut le diffuser à autant d'utilisateurs qu'on veut pour avoir des bêta-testeurs et une armée de bêta-testeurs, ouais. parce que le, le jeu de rôle demande des conditions un peu particulières et c'est toujours difficile de trouver ben des gens qui connaissent pas du tout son jeu, qui en ont pas du tout entendu parler et qui le découvrent un peu pour la première fois. Donc, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez périlleux, en fait, quand on parle de, de playtest en jeu de rôle. Il ne faut pas s'imaginer ça comme euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, un jeu qui est envoyé à des milliers de personnes et qui a des retours euh, qui, peut, qui permettent euh, de faire ça en temps et réel. Souvent, il y a les, les conventions à être bien euh, à faire playtester, mais encore une fois, c'est souvent le, le, MJ, le créateur qui fait playtester. Mm -hmm. Donc, en fait, il n'y a pas de billets. Euh, euh, euh, mm. euh, on va pas se rendre compte de bugs que mmh. nous on passe à l'as parce qu'on sait enfin on connaît bien notre euh, notre bécane trop en fait et après il y a des grosses machines comme donjon et dragon enfin wizard tout ça qui eux par contre ont des euh, 200 enfin des, des centaines de playtesteurs euh, et qui font des retours etc mais bon ça reste des exceptions et mmh. moi je vois à toute façon hein, l'empire des cerisiers, on a j'ai eu pas mal de demandes de playtest et finalement il y en a qu'une poignée qui ont répondu alors pas il n'y a pas de mauvais fonds, de... c'est qu'après, bah, les gens ont pas forcément le temps, etc. Et finalement, je pense que euh, allez euh, j'ai eu un retour sur même pas 80% des, des fichiers envoyés. en fait. Mmh. Ouais. Et euh... puis même, euh, pardon, avoir un retour en inconnu, c'est pas toujours facile. en fait. Euh, les inconnus, oui. c'est très difficile souvent de demander à des gens de faire un retour sur une partie de jeu de rôle et qu'ils aient l'expérience suffisante pour pouvoir argumenter et pour pouvoir dire ce qui va pas ou quoi que ce soit. En fait. Mais bon, ça reste nécessaire. Oui, coup, comme à la le oui, oui. Ah, oui, oui. De oui. jeu de société. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas des protos, ouais, ouais. en fait. Hein, les... Oui. Oui, alors qu'en jeu de société, on a vraiment le prototype. Et euh, moi, je me suis même amusée à mettre le prototype dans la main de gens que je ne connaissais pas et, euh, et juste de regarder, quoi. De les regarder, lire la règle, c'était compréhensible mm -hmm. ou pas. <rire> oui. Comment est-ce qu'une idée devient un produit Est-ce que c'est long Est-ce que c'est court Est-ce que euh, l'idée d'en faire un jeu apparaît tout de suite Est-ce que... Alors, vous avez déjà répondu un peu, parce que beaucoup ont parlé des illustrations, de l'univers, euh, et pas forcément, par exemple, de faire des règles, <rire> euh, tout de suite. Mais voilà, quel a été le, le processus pour chacun d'entre vous Ou les processus euh... Je, je, pour Chez d'Architecture Architecture Art, on n'a fait qu'un seul jeu. Le reste, ce sont juste des recueils d'images avec des textes, mais il n'y avait pas de règles. Et le, le seul jeu auquel on s'est frotté, c'était donc Austerion. Et on est parti d'envie de dessiner des tuiles de donjons à explorer. Et puis avec Jérôme, on a enrichi ça au fur et à mesure. Moi, au début, je n'étais même pas parti sur l'envie de faire un jeu avec des règles. Moi, je voulais faire des tuiles. Puis Jérôme, il m'a dit, c'est nul, on va faire des règles. Et donc, on a créé des règles autour de tout ça. Et, et ça a été très, très long. En fait, ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Euh, déjà parce que Olivier en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est important d'avoir des équipes bien calibrées. Et quand on, on essaye ça à deux, et eh ben en fait, à deux, il euh, y a trop de travail. Et on a du mal à l'abattre euh, parce qu'il y a les textes, il y a le dessin mais ensuite il faut aussi s'occuper de la partie éditoriale, la maquette enfin, tout ça c'était un peu compliqué donc on, moi je suis allé chercher de l'aide auprès d'un graphiste qui m'a aidé pour faire la charte graphique, Benjamin Treillou, qui, qui m'a aidé à mettre en page les cartes, à, voilà il y a un moment donné en fait c est, c est, la charge de travail est un peu trop importante, alors c'est possible à faire mais il faut être prêt à allonger ces délais et ouais, comme là même. on était sur un financement participatif Mmh. où il y a une date de rendu, tout ça. Euh, alors, je suis déjà en retard. <rire> je suis quand même On en retard. <rire> mais euh, mais euh, bah pour être le moins en retard possible, bah il a fallu aller chercher de l'aide. Dans les scénarios, il y a d'autres auteurs qui ont des Géraud pour créer les, les scénarios. Christophe Vallat, Max et la moitié. Hop, ça, me permet de les, ça me permet de les glisser. Et puis, Tom L.G. Et donc, bah, parce que la montagne était un peu trop importante, et, et, voilà. et, et, et ce problème-là, je ne l'ai jamais eu en créant des cadres d'aventure. Au moment où on a commencé à se frotter à des règles, que, bah, je ne sais pas, la charge de travail, elle a augmenté, c'est sûr, il faut les mettre au point, il faut faire un truc propre pour les donner en playtest, il faut que ce soit un peu ordonné pour que les gens comprennent, il faut... et, et voilà, ça, ça a tout de suite compliqué euh, bien plus les choses, euh, de, de se frotter à un jeu plutôt qu'à un cadre d'aventure. Alors, bah, en fait, ça dépend, moi, pour ma part, et on va dire les deux expériences, parce qu'en fait, moi, j'ai fait de la carto, l'illustration pour, pour beaucoup de projets, euh, pour les projets que j'ai lancés, entre guillemets. Euh, donc, il y avait eu Sunda Mizumura. Ça dépend, en fait, le, le but et la finalité, en fait. Euh, moi, initialement, le premier projet, c'était Sunda Mizumura qu'on a écrit avec Aldo. Euh, moi j'avais juste envie euh, là c'était parti, c'était de l'amateur je jouais à, à Légende des 5 Anneaux euh, je faisais jouer dans, un, dans une ville euh, mes, euh, mes joueurs donc euh, c'était pas parti du tout pour être euh, pro <coughs> puis, bah, tiens tant qu'à faire je vais faire une petite tête de jeu qu que je mettrai sur le net euh, mettrai en page, je ferai quelques illustrations puis bon on est parti sur, euh, sur un vrai supplément euh, qu'on a essayé de faire comme les pros c'est à dire euh, de mener euh, ouais. donc ça a été très long parce qu'en plus là du coup c'était en amateur, donc tout le monde c'était en, en, en bénévole, hein. euh, donc là ça a rallongé les délais. Par contre, le, bon, on a eu un produit fini mais qui a mis, qui a mis un certain temps euh, à arriver, mais bon on n'avait pas de pression éditoriale, pas de délai, pas de planning, euh, pas d'annonce de, pas de sortie, pas de crowdfunding, c'était comme on voulait en fait. Hein. Euh, par contre après l'Empire des cerisiers c'est différent, alors initialement le produit ça ne devait pas être le même, c'est-à-dire que ça devait être un tout petit, ça devait être un petit artbook, un peu comme ce, ce que fait euh, euh, Guillaume, en fait. Hein. Euh, donc, ça date de 2016-2017, donc c'est vieux. Ça devait être… J'avais euh, un, un projet de gros artbook de cartographie avec mon éditeur. Et je dis, mais là, il me faut deux ans à faire que ça euh, pour, pour, pour <rire> produire un truc comme ça. Si tu veux, en attendant, j'ai fait quelques petites cartes à côté et euh, on peut remettre ça dans un petit recueil. On met un petit bout de texte euh, d'univers pour mettre un cadre et j'aimerais bien mettre un petit système de, de 4-5 pages euh, en fin de pour si on veut jouer dedans quoi il me dit ah ouais c'est une bonne idée tout ça euh, ouais, ouais c'est cool allez banco. » et puis après il, bon, il me téléphone deux semaines après il me dit non non on va faire un vrai jeu de rôle et là par contre en fait du coup le produit c'est plus du tout le même en fait et, et là en fait en effet c'est c'est enfin euh, la démarche elle a elle a plus rien à voir c'est il y a beaucoup de pression en fait. Moi, si je retiens quelque chose là-dedans, c'est outre le travail en équipe que je sache kiffe. Mais ça, on peut le faire pour un, pro, pour un tas de projets euh, et pas forcément pour un produit à la fin. C'est une fois que ça passe dans la catégorie produit et pas juste un petit truc où on reste dans ce qu'on sait vraiment, ce qu'on sait vraiment faire et donc on prend pas de risque. Là, moi, faire un jeu de rôle de A à Z, euh, moi, en fait, euh, c'était prendre un vrai risque euh, et euh, du coup le, la pression, c'est plus du tout la même en fait et je pense qu'il y a toute cette part de pression après il y a des délais qui se rajoutent il y a tout l'aspect professionnel qui se greffe au projet et tout l'aspect qu'on... enfin il n'y a pas que de la création quoi gérer des délais, gérer la com gérer les salons et bon par exemple comme disait, comme disait Guillaume ça, ça prend un temps fou d'écrire un jeu de rôle moi en fait j'ai dû m'arrêter finalement parce que je voyais que ça allait prendre un temps j'ai fait que ça, que l'Empire des Cerisiers, sachant que c'était une, j'avais de courtes nuits. J'ai dû m'arrêter au bout d'un moment et ne faire que l'Empire des Cerisiers pendant un peu plus de dix mois, non-stop. Mm -hmm. Où j'ai fait que ça. Ce qui veut dire, ce qui implique de mettre en suspens tous les... Tous les... toutes les commandes, les gens avec qui on travaille, leur dire, bah là, je suis obligé, il faut impérativement que je termine et que j'avance. Donc, ça a un tas d'impact. Hein. Et bon, bah là, c'est... Le but, c'est d'atteindre en effet le produit et qu'il soit, qu soit, euh, qu soit terminé. Donc pas à temps pour le coup, parce qu'on a eu un petit. Ça, ça va, hein, on, a, on a une petite année de, de retard. euh et c'est pas que, ait, que le projet était assez important. Puis bon, il, y a des, il y a différents facteurs qui sont greffés dessus. Euh, mais euh, et puis bon, on voulait euh, mon éditeur voulait que le projet. Et c'est ce qui des fois prend plus de temps. Enfin pas plus de temps. Enfin c'est le tout le petit le fignolage en fait qui prend énormément de temps. C'est-à-dire, euh, les... euh, on a passé un temps euh, fou à revoir chaque illustration sur chaque page, euh, régler les... la colorimétrie, euh, des tas de choses oui, comme oui. ça, en fait, qu'on ne se rend pas compte. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai fini toutes mes illustrations, j'ai fini tous mes textes, ils sont relus, maintenant, il euh, n'y a plus que la maquette, il y en a pour un mois et les quatre bouquins, ils sont torchés. Quoi. Non, absolument pas, déjà, voilà, on ne torche pas, Enfin c'est pas en un mois et c'est fini, quoi, en fait. Et après, il y a eu euh, des mois de... de réglage, en fait. Mmh. Euh, et, et de, de revenir parce qu'on se rend compte qu'il manque une, une illustration à tel endroit euh, euh, et tous ces petits réglages en fait pour qu'il y ait un vrai produit fini je veux dire quand c'était de l'amateur, bah, finalement c'est pas grave on comble, on remet, on remet une illustration en double bah, c'est bon, c'est euh, on fait vite et on va pas <rire> régler les petits trucs là on va, on va régler dans les petits détails etc euh, et tout ça c'est ce qui fait que ça fait un produit euh, pro enfin après... Euh, on jugera sur le... Ce n'est pas moi qui jugerai, ce sera les, les clients, les joueurs, les MJ qui, qui nous diront ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, on, a, enfin, on va plus de, au fond des choses, je pense, et on va essayer de rendre le produit le plus, le plus nickel. Et tout ça, ça prend du temps, en fait. Oh oui, ce qu'on disait, en fait, c'est qu'un jeu, ce n'est pas seulement des règles, c'est aussi un univers, c'est aussi des illustrations, c'est aussi une maquette. Et c'est quelque chose qui est obligé de fonctionner un peu comme un ensemble. Et euh, bon, même si on a chacun plusieurs cœurs de nos arcs, parce que finalement, on finit par <rire> être obligé de se débrouiller dans plusieurs domaines pour avoir un peu de recul, euh, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, qui, demande, qui demande des, des savoir-faire très, très différents et des... Enfin, des et... Comment des mises en place très très différentes parce que oui travailler sur les règles écrire des règles c'est pas enfin je m'en suis rendu compte hein. moi je viens du du monde littéraire bah, écrire des règles c'est pas écrire un roman et euh, du, du coup ça demande de ça demande d'apprendre de, à réécrire en fait hein, tout simplement parce que c'est des choses qui il n'y a pas de cours pour apprendre à écrire des règles et, euh, et on est obligé de on est obligé de revoir sa copie de nombreuses fois quoi c'est l'estimation, euh, nous on avait vu large en fait avec les délais initialement, l'Empire des Cerisiers. Moi je me suis dit, on s'est dit, c'est bon quoi en fait, euh, on va tenir les délais, il n'y a pas de souci et en fait absolument pas quoi. Et bon ça après on apprend je pense de, de projet en projet, mais enfin euh, voilà, et on aurait pu le sortir presque limite à, à temps, mais ça aurait manqué de toute cette, enfin euh, de… Le, le, le jeu, euh, il serait sorti avec des déceptions, je pense, hein. euh, pour moi, hein, peut-être pas aller, fin, pour tout le monde, mais euh, je ne serait pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait pour le pour le projet quoi. Mm -hmm. Et du coup bah ça ça ça a bouffé les délais quoi. Et bon après voilà c'est pas c'est pas euh, c'est pas cinq ans six ans de de retard, hein. <rire> c'est un petit <rire> retard, une petite année <rire> voilà. Mais sachant que c'est pas linéaire aussi la, la création parce que ah non, en fait il y, y a des moments où ça bug, on comprend pas et puis on passe un mois dessus et on comprend toujours pas et puis un soir euh, alors qu'on n'y pensait pas et qu'on est en train de faire la vaisselle ou quoi que ce soit on se dit <rire> mais merde j'ai compris pourquoi ça marchait pas et, euh, et c'est le truc tout con en fait et ça nous vient comme une évidence alors que pendant un mois on était là plusieurs à pas à comprendre il y avait un truc qui marchait pas hein, qui c'est des, des petites choses qu'on maîtrise pas en fait, des échelles de temps qu'on maîtrise pas en fait. Hein. Non, après, après, il y, y, y a vraiment peu de... euh, à côté. Moi, je sais que euh, oui. l'école de Nicolas Flamel, euh, je pense que là, pour le coup, moi, c'est de la longue, longue maturation parce qu'il aura mis 14 ans à trouver son éditeur. <rire> <rire> ah <oui. ouais. rire> Tout arrive un jour carrément comme... Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir plusieurs projets en parallèle. Moi, j'ai toujours plusieurs projets en parallèle. Ouais. Quand je bloque sur un projet, je passe sur un autre et ça m'évite le côté frustration où on, où on rumine sur un projet en disant ça avance pas ou quoi. Et euh, et... Oui, oui, oui. Et puis ça donne une idée pour autre chose. Et... Après, il y a quand même un, y a un facteur aussi. Je, bon, là, je parle pour moi, par exemple. C'est que moi, c'est mon métier, enfin illustrateur-cartographe, mais disons que c'est vraiment mes revenus et mon, mon activité à plein temps. Maintenant, la créa euh, même en même temps qu'auteur, ça rentre là-dedans en fait, hein, dans mon métier de créatif, euh, euh, même si c'est pas la même chose parce que le, le boulot de commande, euh, la créativité, elle est, est liée tout autant. Hein, mais on a d'autres astreintes, d'autres obligations, euh, d'autres obligations. Euh, oui. Du coup, il y a aussi, au bout d'un moment, il faut se mettre, il faut se quand je disais, j'ai pris 10 mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai dû me dire, là, il faut le mener à son terme. Euh, et euh, moi, là, par contre, pendant 10 mois, a, vraiment, j'ai quasiment fait que ça. Euh, c'est-à-dire, euh, c'était euh, le, le temps imparti euh, au boulot de créa, il était l'Empire des cerisiers, l'Empire des cerisiers, l'Empire des cerisiers. C'est. Bon, <rire> on est content, après, euh, de, de faire un peu autre chose. Mais, mais ouais, ouais, enfin. Euh, il y a des deadlines, il y a des, on est obligé de s'en mettre un minimum, euh, parce que là, il faut bouffer, en fait. Il faut payer les factures aussi. Et toi, c'est ton travail à plein temps, en fait, d'être voilà, C'est ça, c'est pour ça. ce qui n'est pas le cas. Euh, moi, par exemple, <rire> c'est pas mon travail à plein <rire> temps, donc, quelquefois, j'ai d'autres impératifs qui viennent <rire> ben, Mais c'est dur, hein, parce que quand tu arrives avec. Euh... Oui. <rire> mais des fois, c'est dur, hein, parce que justement, on est, on est, on est bloqué, entre guillemets, on aimerait avoir ce temps pour dire. Euh, euh, je, je passe sur autre chose euh, et, et je laisse euh, ça de, dans, ce, fin, dans son coin maturer. Hein, euh, et et, et fin, moi, j'ai fait des changements, par exemple, même en termes de boulot, où je prends moins de boulot à l'heure actuelle, hein, justement pour pouvoir me laisser… Alors, je peux me le permettre parce que ben, ça va bien en termes de carrière. Euh, et, et du coup, euh, je retrouve aussi le temps de… de comment dire euh, de la recherche, euh, de l'expérimentation, euh, mmh. et de me dire, hop, ça, j'ai du temps encore, je le mets un peu de côté, ça va faire son petit bonhomme de chemin, et je repasse sur ça. Euh, et je me suis réoffert ce temps parce que euh, j'ai eu une période où, par contre, c'était à la chaîne, et en fait, on perd… Euh, on perd euh, le, le C'est des boulots plaisir et passion, c'est des vrais boulots, hein, attention, hein, ça me remplace… Enfin, c'est pas parce que c'est la passion que c'est pas du boulot. Euh, mais disons que c'est des boulots qui, qui demandent un certain nombre de, de sacrifices, en tout cas financiers, euh, pendant un moment, etc. S'il n'y a pas la passion, s'il n'y a, pas a pas le plaisir de faire ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on qu fait, il euh, faut faire autre chose, quoi. Vraiment, quoi. Parce que là, c'est vraiment se maltraiter, se faire du mal, je pense. Euh, mmh. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de retrouver, enfin, d d de trouver une balance, en fait, entre euh, impératif de commande et. Euh, euh, deadline, etc. et le temps pour euh, le temps le temps d'aimer ce qu'on fait quoi. Mmh. Mmh. Pour euh, arriver sur la fin de, de cette table ronde, je vous propose une dernière question il euh, y a peut-être des gens qui nous suivent alors normalement il y a des questions qui auraient pu être remontées mais avec tous les petits soucis techniques je n'ai pas les questions donc je m'excuse d'avance auprès du public s'il y en a eu et auprès de la modératrice qui me les fait normalement remonter <rire> euh, on pourra toujours voir dans les commentaires éventuellement et répondre en direct aux gens euh, mais alors, la question c'est quel conseil vous donneriez à des gens qui voudraient se lancer dans la création euh, qui ont des idées qu'ils aimeraient transformer en produits euh, voilà, qui voudrait se lancer dans la création de jeu. Euh, je commence pas. <rire> C'est qui qui commence pas non, je, Qui je ne commence pas, pas. <rire> J'attends. Dis... ne faites pas ouais, ça, ne faites dire pas dire, ça, jamais <rire> !» <rire> ouais, Ça rejoint un peu, moi je disais déjà, finir un projet, quelle que soit la taille et sa dimension, et le partager. Et une fois qu'on mmh. le partage, c'est écouter euh, et entendre les retours qu'on peut avoir dessus et euh, recréer quelque chose d'autre et continuer à partager, etc., etc. Et regarder ce que font les autres aussi. Enfin, je pense que c'est important de… Ben voilà, c est, c est un, dans le jeu de rôle, en tout cas, euh, c'est un média, c'est des produits, c'est un, un milieu de, de partage, en fait. Euh, et donc, de fait… Euh, le, ce qu'on va créer bah, est de toute manière euh, fait pour être partagé c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre en main et qui va jouer avec euh, donc de fait au bout d'un moment il faut sauter euh, c'est terrorisant hein, au début moi je enfin je parle pour moi c'est de se dire euh, bon bah, stop là maintenant il faut que ça parte et et euh, point final et maintenant euh, voilà les retours et comment ça va être, comment ça va être perçu. Quoi. Et ça, c'est un peu le... Moi, c'est la, la chute libre à chaque fois. C'est grosse émotion et, et anxiété. Mais justement, il faut franchir ce pas de se dire, euh, euh, allez, euh, je lâche le bébé dans la nature et je vais écouter et me prendre euh, tous les retours, euh, voilà, positifs ou négatifs. Après, sinon, en termes de conseils, je pense que le mieux, c'est de commencer par un tout petit projet. Ouais. Parce que pas de se lancer dans un gros truc parce que je sais que t'es suspendu je sais que m'a bouffé pendant me continue de me bouffer encore mais enfin parce que c'était trop gros quoi en fait c'était euh... on est souvent un peu trop gourmand mais on s'en rend pas compte hein mais euh, c'est toujours plus sympa de se faire la main avec des petits projets qui prennent moins de temps qui mobilisent moins d'énergie qui mobilisent de moins de grosses équipes mais qui permettent d'acquérir en fait les les premiers réflexes que dont on aura besoin assez vite en fait Communiquer avec un illustrateur, apprendre à communiquer avec euh, parce que, enfin, quand on découvre un illustrateur la première fois et quand on lui demande des trucs, eh ben, je sais que pour moi c'est pas évident de dire ce qu'on de voir sur une image parce qu'on a une sorte d'image dans la tête de ce qu'on voudrait voir et en fait, euh, ben, l'illustrateur il est pas dans notre tête donc, enfin, euh, il va faire quelque chose qui ressemble, enfin, euh, qui ressemble pas du tout, qui est très enrichissant mais qui, ouais, ouais, pour non, lui. Mais, qui est, et en fait. Euh, et je sais que quelquefois c'est un réflexe. Par exemple, éviter de vouloir corriger une illustration. C'est quand une illustration vous plaît pas, ben on passe à autre chose parce que ça ne marchera pas. Parce que j'avais essayé comme ça au départ. Il y a des illustrations qui ne marchent pas. En fait, ça, ça va bien avec l'illustrateur, Il y a plein d'illustrations qui viennent. Et puis il y en a une, on ne comprend pas. Il y a un truc, ça ne va pas. On a beau dire non, ça ne me plaît pas. La posture du personnage, un truc comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai appris que bon, on passe à autre chose parce que là, on n'y arrivera pas là-dessus. Quitte à revenir, en fait. Euh... Donc, c'est vrai qu'on apprend à communiquer aussi à échanger dans des modes qui ne sont pas euh... parce que je me rends compte que pour moi, parler à un illustrateur, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que je, enfin, j'ai pas le vocabulaire et puis je, je vois pas trop euh, où il arrive. Et je pense que à l'inverse, euh, dans d'autres domaines, ça doit être aussi compliqué. En fait. Là, je vois justement, quand tu parles de parler à un illustrateur, c'est peut-être là où c'est important euh, une équipe et un staff éditorial, en fait. Mmh. Euh, c'est qu'en règle générale, normalement, hein, euh, l'éditeur et euh, la di un directeur artistique enfin, mmh. est censé justement euh, pouvoir faire le filtre. Hein. Euh, moi, je sais que je travaille très rarement, en fait, peut-être un peu plus euh, enfin, sur le francophone et encore, je travaille très rarement finalement avec les auteurs, en fait. Euh, je parle pour mon boulot de commande hein, en tant mmh. qu'illustrateur et cartographe. En règle générale, je bosse avec le chef de projet. Euh, C'est-à-dire que, alors il y a, ça peut être l'auteur hein, pour le coup. Donc là, du coup, c'est avec l'auteur. C'est soit l'éditeur, soit le chef de projet en fait avec qui je travaille. Euh, mmh. Et les auteurs, surtout quand il y en a plusieurs, euh, c'est juste pas la peine en fait parce que euh, on va être noyé sous les sous les informations euh, des fois contradictoires. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un, euh, moi, moi je veux, enfin quand je bosse comme ça, euh, vraiment en boulot de commande, hein, euh, il me faut euh, un interlocuteur. Quoi. Après, qu'il soit 15 à se parler et puis que finalement, ça passe par l'entonnoir le, par de l'interlocuteur. Euh, voilà quoi. Et c'est peut-être là où c'est important aussi, euh, en tout cas le staff, euh, le staff de l'éditeur est très important aussi euh, pour coordonner et pour diriger un projet aussi. Parce qu'on a beau avoir, euh, être créatif, euh, avoir l'idée du jeu de rôle ou, euh, ou autre, euh, au bout d'un moment en effet faut aussi... enfin, Après on peut prendre son petit, son petit jeu Qu'on publie, qu'on autopublie, Ou un gros jeu qu'on autopublie. Mmh. Mais c'est parce qu'on a déjà des savoir-faire qu'on a développé En termes de direction de projet et autres On ne les a pas forcément ça euh, On peut être très bon créateur Et très bon et... Et écrire de super jeux de rôle Mais euh, par toutes les compétences qu'il faut autour Et en règle générale c'est là où un éditeur En tout cas peut, mmh. fait le job mmh. C'est vrai mais euh, Olivier, toi, tu avais bossé ouais, pas mal avec vrai. les États-Unis ou des Nantes Oui, oui, oui. Je Américains... toujours, ouais. Ah oui, les Américains, ils sont plus carrés, je trouve, que les Français, justement, avec non. Moi, j'ai eu affaire une ou deux fois à des... à des Américains, et à chaque fois, il y avait un directeur artistique, c'était très cadré. Il y avait mais en pas fait, un directeur de gamme, en règle mmh. générale, et tu ne bosses quasiment qu'avec lui, en fait, le chef de projet, en fait. Mmh. C'est ouais, euh, Alors, après, ça dépend, quand tu t'entends bien, que ça vient des potes, etc., euh, mais c'est des gens qui vont pas t'envoyer des. Enfin, ils savent comment. Euh... Enfin, il a... Après, moi, j'ai bossé avec euh... avec deux boîtes américaines réellement. Bon, c'est AEG et Kaosium. Euh... Oh, et à chaque fois, j'ai eu qu'un interlocuteur pour chaque euh... mmh. aller à la limite deux pour chaque projet. Mais par exemple, sur Runquest, j'ai que deux interlocuteurs. J'ai Jeff Richard et Jason euh... Dural et Basta. Alors qu'il y a plein de monde qui bosse sur Unquest. et il y, a plein de, il y a plein de suppléments, etc. J'ai que de, euh, sur, euh, sur l'appel de Cthulhu, quand je bosse avec eux, j'ai euh, Mike Mason qui est en copie euh, et j'ai euh, ben, en fonction du projet la directrice de projet, la Céline Linardi. Euh, la dernière fois c'était euh, Mike Mason, mais en fait j'ai très peu, c'est très très peu de. D'ailleurs je sais même pas souvent qui c'est qui a dans l'équipe en fait. Oui. J'ai affaire vraiment que euh, que, euh, au, au, à ceux qui dirigent le projet, oui. qui encadrent le projet. Quoi. Oui. Et en France, ça dépend en fait. Euh, ça dépend après de comment aussi les relations qu'on a. Enfin, moi, je vois, c'est que après, au bout d'un moment, si on est potes aussi, euh, alors aux États-Unis, euh, enfin, je m'entends très bien avec Jeff et tout, hein, mais bon, euh, disons qu'il y a, bon, y a, y a l'éloignement et autres qui font que, que, que ça met… Euh, Enfin, et puis les gammes sont, sont énormes en plus, euh, et les équipes aussi. Mais bon, par exemple, les relations que j'ai avec Arkane Asylum sont très professionnelles, mais en même temps aussi, euh, j'ai beaucoup plus le nez dans, dans ce que je fais en fait, dans, dans les projets, etc., euh, avec lesquels, sur lesquels je bosse. Quoi. Mmh. Euh, mais en effet, en règle générale, j'ai qu'une personne qui me passe les commandes. En l'occurrence, ce n'est pas forcément Mathieu Saint-Tout, c'est Fabien Marteau, son bras droit. C'est lui en règle générale qui me passe les commandes en fait. D'accord. Et je sais que moi, en tant qu'illustratrice pour la jeunesse, parce que euh, je viens de là aussi, enfin, j'ai aussi fait ça comme métier plutôt, il n'y a qu'une où j'ai travaillé avec l'auteur. Les, les autres, en fait, j'ai toujours été juste avec l'éditeur, en relation qu'avec l'éditeur. Et c'est pour ça que pour l'école de Nicolas Flamel, pour moi, c'était super important d'être main dans la main avec l'illustratrice. Mmh. Bah après, c'est qu'aussi en jeu de rôle, enfin moi je vois, c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul illustrateur. Donc tu vas intervenir ponctuellement, moi, par exemple, sur une, deux, trois cartes. Mais en fait, après, il y a peut-être trois, quatre autres illustrateurs à côté qu'on ne se voit pas forcément, en fait. on n'échange pas forcément. Euh, et c'est vrai que les équipes, selon la taille de l'équipe, c'est plus difficile de mettre tout le monde euh, tout le monde, et euh, que tout le monde bosse sur tout, en fait, enfin, échange sur tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment… Euh, il euh, y a besoin, puis ça dépend aussi de la charge de tout travail Moi je sais qu'au bout d'un moment je ne peux pas passer, euh, passer du temps Et du, du coup c'est du boulot en fait hein, mmh. Quand c'est notre boulot à plein temps euh, Je ne peux pas passer euh, des jours entiers euh, de brainstorm euh, mmh. sur un jeu à moins, soit, à moins que ça soit rémunéré Parce que moi en fait à côté de ça C'est des jours que je ne passe pas à, à bosser mmh. sur les commandes etc en fait. mmh. C'est clair mmh. Messieurs, on arrive à la fin, messieurs, dames, on arrive à la fin de, de notre heure de table ronde. Donc, euh, je vous remercie Bien, beaucoup, beaucoup pour tous ces merci. échanges hyper enrichissants. Merci à tous. Oui, merci. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous invite à regarder s'il y a eu des questions, du coup, en commentaire de la vidéo. Oui. <rire> au cas où. Oui. C'est ce qu'on fera De toute façon. Euh... Et puis, euh, bah, écoutez, euh, alors je ne sais pas exactement s'il nous reste deux minutes. Si vous voulez euh, dire un petit mot de la fin. Mais en tout cas, sinon, je vous remercie beaucoup. Pour tous ces échanges. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à tout le monde. C'était super. Les copains et tout, les copines, c'est chouette. Ouais, ouais. <rire> Ça fait plaisir. On est ni de festival, on a plein de temps, mais on, on aller peut les découvrir. faire en live. C'est très chouette. C'est clair. <rire> c'est clair. Bon, à très bientôt. Alors, du coup.